Et comme il est pile 3 heures, on va commencer à l'heure. <rire> donc, encore une fois, c'est comment refaire la sonne de MacGyver avec Ansible et quelques Raspberry Pi ou Raspberry Pi quand vous voulez vous la péter avec un accent anglais. Donc, euh, bonjour, je suis celui qui a un clicker qui ne marche pas très bien. Euh, ça marche, ça marchait tout à l'heure, tant pis, on va peut-être le faire sans. Hop, voilà. Bon, ok, donc il y a vraiment un problème avec ce clicker. Si je reboot le clicker, est-ce que ça marche mieux euh pas mieux, non Eh ben tant pis, on va faire sans, si je rebranche le cliqueur. Toujours pas, bon bah sans cliqueur. Donc euh, je suis Jérôme, et euh, voici Amy et Jay. Est-ce que tu peux juste te lever pour que... Voilà. Euh, on fait partie de la mafia Tupperware, donc on a pour euh, fâcheuse habitude de mettre toutes les choses dans des containers. Vous nous avez peut-être déjà vu dans, euh, et si ce week-end j'installais un cluster Swarm, où, euh, où sont passés mes containers. Euh, on fait des workshops autour de Docker un petit peu partout, je dirais pas dans le monde, mais euh, au moins en Europe et aux États-Unis. Euh, voilà. Et euh, pour une fois, on a décidé de ne pas parler de containers. Donc ceci euh, sera un talk entièrement pas sur les containers. En octobre dernier, on était à Berlin et on a passé une semaine chez Mike qui, comme chacun le sait, a un appartement secondaire à Berlin. Et il avait une chenifi multi-room. Donc, une chénifi multi-room, ça veut dire qu'il y a des haut-parleurs dans la cuisine, dans le salon, même dans la salle de bain et ils jouent tous la même musique en même temps, si on a envie, euh, et donc on peut passer d'une pièce à l'autre et continuer à écouter euh, sa, sa musique préférée. C'est quand même assez génial. Et puis il y a une télécommande, en fait, c'est une application qu'on installe sur un mobile et qui permet de choisir la musique qu'on veut jouer, mais qui permet aussi de régler le volume de chaque pièce indépendamment. Euh, donc c'était tellement génial qu'on a dit qu'on voulait la même. Euh, donc on a fait un petit peu notre, notre spec sheet, qu'est-ce qu'on veut dans notre système Systemify Multiroom Alors euh, déjà, on est, des, on est des, des, des millennials modernes, donc on n'a pas tellement de grosses bibliothèques de sauvegarde de nos CD euh, sur un disque dur dans un coin, on a plutôt des abonnements à des services de streaming comme Spotify, Soundcloud, YouTube, et donc on veut jouer de la musique depuis euh, tous ces services-là. Euh, on a quelques fichiers en local, mais pas beaucoup. Euh, on veut aussi pouvoir jouer directement de la musique depuis un téléphone. J'ai un truc comme ça sur mon téléphone, je veux pouvoir directement, par exemple, faire hop sortie Airplay ou Bluetooth et que ça joue sur les enceintes du salon, de la cuisine, de partout. On veut aussi pouvoir envoyer le son sur un peu tout et n'importe quoi, donc sur une petite paire d'enceintes, mais aussi par exemple sur une grosse sono, etc. Donc on veut des sorties standards. Euh, on veut donc que la musique sorte partout pareil dans, de, de manière synchronisée dans toutes les pièces, synchroniser c'est important surtout quand on écoute de l'électro parce que quand au lieu de faire ça fait c'est assez désagréable euh, et puis on veut une télécommande pour pouvoir régler tout ça avec notre téléphone parce que ça fait quand même super classe par exemple quand on veut ouvrir la porte parce que la musique est trop forte, au lieu de baisser le son comme ça de faire attends deux secondes, bouge pas je... putain comment ça marche c'est quand même vachement mieux qu'à d'avoir une bête télécommande en plastique comme tout le monde. On voulait ainsi Système silencieux alors il faut que ça fasse de la musique mais on veut un système silencieux dans le sens où on veut pas avoir euh, un énorme serveur dans un rack quelque part avec des ventilateurs qui font le bruit d'un A380 au décollage et enfin comme on est des gros radins on voulait que ça soit pas cher euh, alors je vais passer le micro euh, à Emy bonjour donc oui, tout a commencé quand Jérôme m'a dit « Ah oui, c'est facile à faire avec des Raspberry Pi, on peut faire ça facilement. » Et euh, donc j'ai dit « D'accord. » Et euh, c'est tellement bien parti qu'on a décidé de proposer ce talk justement. Genre comment faire une version euh, libre d'un produit commercial, euh, cher, fermé. Mais euh, bizarrement, dès que le TOC a été accepté, c'est un peu parti en couille, <rire> comme on dit. Euh, et finalement, on n'arrivait pas à se mettre d'accord euh, sur comment faire ce talk, euh, même le titre du talk. Donc, euh, chacun va faire notre propre version de ce talk. Et je vais commencer. Donc, un système euh, audio multi-pièces, basé sur le Pi, c'est en théorie possible. Ça marche à peu près, même ce qu'on a fait, mais on a trouvé plein de bugs et de complications partout. Pour la partie qui marche, on a presque tout documenté et automatisé grâce à Antibull. Pour euh, provisionner le Pi, il y a un repo avec une doc détaillée euh, avec le Playbook Antibull sur euh, Github. C'est sochic stash fornos. Et, euh, et voilà, tout est dispo sur Internet. Um, et euh, nous voilà arrivés à la conclusion euh, de ma version de ce talk. Donc, euh, good luck, have fun. Vous voyez pourquoi on n'était pas tout à fait d'accord euh, Bon, c'est vrai que c'est un bon résumé hein, de, de ce qu'on a fait. Euh, mais euh, après avoir discuté avec certaines personnes, qu'est-ce qu'on devrait faire Est-ce qu'on devrait finalement ne pas faire le talk ou quoi euh, Quelqu'un m'a dit « Non, mais en fait, quand ça marche, tout le monde s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est les grosses catastrophes, les bugs horribles, euh, les, les histoires d'horreur, tout ça. Euh, donc, euh, faites quand même le talk. » Amy n'était pas tout à fait d'accord avec cette optique-là, euh, mais on a fini par euh, trouver cette formule où on fait chacun notre version. Donc voilà, il y a la première version, là, vous pouvez, si jamais vous voulez juste le résultat, vous scannez le QR code et ensuite vous pouvez aller l'installer sur votre Raspberry Pi. Moi, je vais vous raconter quelques histoires d'horreur. Donc d'abord, on a fait quelques recherches préliminaires, histoire de ne pas réinventer la roue. Et euh, on a trouvé un truc qui s'appelle Pi Music Box, qui a l'air de faire exactement ce qu'on veut. Euh, si on va sur le site de Pi Music Box, on voit euh, « Transformer votre Raspberry Pi en truc pour streamer de la musique », c'est le couteau suisse du streaming euh, qui supporte donc Spotify, Google Music, etc. etc. Ça a l'air exactement ce qu'on veut. Donc euh, on essaye d'installer ça sur un Raspberry Pi, un Raspberry Pi 3 flambant neuf et ça ne marche absolument pas. Parce qu'à l'époque, donc euh, octobre 2016, euh, Pi Music Box ne marchait pas sur un Pi 3. Pourquoi euh, A priori c'est parce qu'il y avait des images fournies toutes prêtes, donc vous savez il y a juste à copier l'image sur une carte SD, on met la carte SD dans le Pi et boum ça marche ou pas, et en l'occurrence, ou pas, parce que leur image était basée sur des versions de Raspbian plus vieilles qui supportaient que le Pi 2. Alors là, on dit, bon, bah, ça ne doit pas être trop compliqué à mettre à jour. Euh, C'est pas trop compliqué à mettre à jour, mais c'était notre première expérience avec des Raspberry Pi. Du coup, on a trouvé que finalement, si, c'était quand même un petit peu compliqué, il fallait aller copier des bons fichiers au bon endroit, et euh, même moi qui fais du Linux depuis 20 ans, je n'ai pas réussi à m'en sortir. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être essayer une autre approche. Euh, pour information, aujourd'hui, Pi Music Box supporte le Raspberry Pi 3, mais c'est trop tard, on a fait notre truc quand même. Alors on a décidé de regarder un petit peu sous le capot qu'est-ce qu'il y a dans, un, dans, dans ce fameux Pi Music Box. Et euh, donc il y a un truc qui s'appelle Mopidi, euh, c'est pas un secret, hein, c'est indiqué euh, sur le site de Pimusicbox, ils disent c'est « based on Mopidy. Et puis quand on va sur le site de Mopidi, il y a écrit que c'est un serveur de musique extensible écrit en Python, c'est chouette parce qu'on fait du Python, euh, et qui permet donc d'attaquer Spotify, SoundCloud, etc. etc., etc. Chouette donc voilà un petit peu les, notre boîte à outils, euh, donc on a des Raspberry Pi, check, euh, avec Raspbian, le, donc la, la, vraiment la distro de base des Raspberry Pi, comme ça on se dit euh, si jamais demain il y a le Raspberry Pi 4 qui sort, euh, ce sera plus facile d'adapter le travail qu'on a fait. On va utiliser des connexions Wi-Fi ou Ethernet. On va utiliser ce fameux Mopidi qui a l'air très prometteur. On va utiliser Pulse Audio parce qu'on s'est mis un petit peu au OSM il n'y a pas longtemps et on s'est dit que ça serait bien de continuer comme ça en utilisant Pulse Audio. Euh, Pulse Audio permet d'avoir des tunnels entre différentes machines pour streamer le son d'une machine à l'autre de manière a priori synchronisée. Il y a même un support RTP qui permet de broadcaster un, un, un flux audio sur tout un réseau local. On va utiliser la pile Bluetooth sous Linux qui s'appelle BlueZ. Et puis on va essayer de trouver des plugins AirPlay aussi pour le côté euh, airplay. Alors voilà le graal euh, qu'on essaye euh, d'obtenir. Euh, je peux même pointer, voilà. Donc ça c'est le salon, donc avec une super euh, paire d'enceintes de la mort. Il euh, y a une chambre avec une autre super paire d'enceintes, on a l'impression que c'est la même, mais en fait c'est une autre. Hein. On a un bureau, même topo. Et puis on a la cuisine, alors la cuisine c'est un petit peu différent. Dans la cuisine on voulait éviter d'avoir des fils partout, euh, parce que sinon on se prend les pieds dedans, après on fait tomber la blanquette par terre, etc. Donc on voulait utiliser des enceintes Bluetooth. Euh, on avait quelques enceintes Bluetooth qui traînaient, donc, donc l'idée c'est d'avoir un Pi caché dans un placard et puis d'avoir des enceintes Bluetooth qu'on peut déplacer, mettre un peu où on veut, en haut d'un placard ou sur un plan de travail, etc. etc. Bon, ça a l'air euh, comme ça, relativement simple. Euh... <rire> Donc euh, le système Phonos, euh, une tragédie en trois actes. Premier acte, on va essayer avec un seul Raspberry Pi et voir où ça nous mène. Et même on va essayer avec une seule sortie audio, histoire de commencer euh, les choses de manière euh, humble. Alors, on installe les packages Bopidi qui sont disponibles sur les dépôts de packages Raspbian. Euh, on a une première mauvaise surprise, c'est que les packages ne sont pas tout à fait à jour. Alors, ça marche quand même, hein, ne va pas se tromper, hein, ça, ça tourne, on arrive à faire jouer des sons euh, depuis euh, Spotify, Soundcloud et tout, donc euh, le, le contrat est rempli. Mais euh, quand on commence à essayer d'installer d'autres plugins, et en particulier les multiples interfaces web disponibles, j'en ai listé que 6 parce qu'après ça ne tenait plus sur le slide, mais il y a plein d'interfaces web pour Mopidi, et elles ne sont pas forcément toutes packagées. Et alors quand on essaye de mélanger un truc packagé et un truc pas packagé, un truc 4G, non, euh, ça ne marche pas très bien. Euh, donc on a décidé euh, qu'on allait faire une installation à la main euh, basée sur Virtualenv, puisque dans le monde Python, pas, c'est pas très choquant. Si vous connaissez pas Python, vous pouvez ignorer euh, ce, ce commentaire, mais si vous faites du Python, en général, Virtualenv, ce c'est pas choquant. Donc on est parti par là. Donc, On installe Mopidy dans Virtualenv. Là, mauvaise surprise, il y a une dépendance sur GStreamer. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire Il suffit de faire pip install GStreamer. Et eh bien non, parce que quand on va chercher comment je fais pip install GStreamer, bah on essaye, ça marche pas, donc on, pourquoi euh, bah On trouve partout, non, il ne faut pas installer gstreamer avec pip pourquoi on n'en sait rien mais il faut pas alors apparemment c'est parce que ça compile tout un tas de bibliothèques et puis il y a des plugins binaires qui sont parachutés un peu comme ça euh, bon donc c'est pareil il faut pas parser du html avec des regex et il faut pas installer gstreamer avec pip donc euh, du coup on se dit pas de problème on va installer les packages de GStreamer avec APT et ensuite on va essayer de bricoler un peu notre virtualenv euh, pour que ça marche, donc on fait un peu de chirurgie façon Frankenstein, ce qui euh, après avoir euh, bien cherché euh, peut se résoudre à juste un lien symbolique au bon endroit et on a un virtualenv avec GStreamer dans lequel on peut installer Mopidi et tous les plugins qu'on veut, c'est top. Alors tous les détails de comment il faut créer le lien symbolique et où le mettre etc sont dans le playbook Ansible, on voulait pas vous saouler avec des détails du genre euh, faut mettre le lien à tel endroit et tout. Non, il y a le Playbook Ansible dans la repo qui contient euh, tous les détails un petit peu scabreux de cette histoire. Et donc le résultat, bah, c'est qu'on arrive à avoir une interface web un peu de ce style-là, euh, donc euh, qu'on a dans, sur n'importe quel ordinateur ou même sur mobile, et puis on peut mettre de la musique et ça marche. Donc c'est quand même euh, génialissime. Il y a quelques petits problèmes. Si par exemple on essaye de mettre le son au-delà de 100%, ça commence à déconner un peu. C'est-à-dire que le son, des fois, s'arrête. Euh, puis après, quand on rebaisse le son, il reprend, mais après il s'accade un peu. On ne sait pas du tout pourquoi. Euh, et donc le, la solution c'est, bah, on va pas mettre le son au-dessus de 100%, de toute façon personne ne peut donner plus de 100% de ses capacités, Wayne. Alors après on se dit, bon ok, euh, quand on cherche sur, euh, sur internet, on voit un petit peu partout, non mais bon, euh, la sortie audio intégrée du Raspberry Pi, entendons-nous bien, euh, c'est un peu euh, de la crotte en barre. Hein. Si vous voulez de la, vraie, de la vraie qualité audio, il faut acheter des DAC, des, des, des, des, des interfaces spéciales et tout, et alors là vous allez voir, vous allez avoir du vrai son Hi-Fi. Alors le vrai son, IFI, on s'en cognait un petit peu, mais on s'est dit, on va quand même essayer. Comme il était hors de question d'acheter un DAC qui coûte plus cher qu'un Raspberry Pi, parce que quand même, faut, faut savoir garder le sens des proportions. On a, installé une, on a acheté pardon, une carte son USB, j'aurais dû en ramener une là pour montrer, mais bon, ça ressemble à peu près à ça, mais en plus petit, c'est juste un truc qu'on branche sur une, une prise USB, et puis il y a une prise casque, et voilà, ça fait une carte son USB, et ça coûte 10 dollars. Il y en a même des encore moins chers, il y en a, c'est 10 dollars les deux. Euh, donc euh, on en achète une, euh, le lendemain, elle arrive euh, par le courrier, on la branche, et puis ça marche, mais euh, direct, tout de suite. Et puis même les problèmes du genre quand on mettait le son au-dessus de 100%, tout ça, ça a disparu. Maintenant, tout marche bien pour de vrai. La qualité sonore me semble identique. Alors il y a des gens qui m'ont dit non, mais c'est parce que vous avez des enceintes pourries. Non, on a une paire d'enceintes de monitoring Yamaha HS8 dans les trucs de, de malade mental. Et franchement, la qualité son entre l'interface intégrée et la carte USB, on n'a pas vraiment vu la différence. Bon. Bref, si on essayait avec deux cartes-son à la fois, comme ça on peut commencer à faire du multi-room avec un Raspberry Pi et puis des, des enceintes dans deux pièces différentes, euh, juste pour voir ce que ça donne, enfin pour entendre. Euh, donc dans Pulse Audio, il y a un module qui s'appelle Combine et qui permet exactement de faire ça. On dit je prends deux interfaces et boum, ça nous fait une interface virtuelle. Euh, donc on essaye avec notre carte son USB et la carte son intégrée du Pi, et eh bien euh, ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que ça marche pendant quelques secondes, puis après ça s'arrête et plus de son du tout. Euh, si jamais on rebascule le son sur une des deux sorties, ça crachote un peu, puis ça remarche. Euh, c'est bizarre. Euh, donc, euh, on fait bon, bah, c'est pas grave. Si on essayait avec deux cartes-son USB, parce que comme c'est 10 dollars la carte-son, bah, deux cartes-son ça fait 20 dollars, ça reste raisonnable. Donc, on décide que c'est Noël avant l'heure. On était à peu près en octobre-novembre à ce moment-là, donc on se dit on va se faire un cadeau de Noël un peu en avance. Euh, le problème des cartes-son à 10 dollars, c'est que ça vaut 10 dollars et donc pour 10 dollars, on ne peut pas attendre des miracles non plus. Donc, euh, la deuxième carte-son USB qu'on a achetée, la qualité n'était pas terrible. Euh, c'est là qu'on comprend pourquoi il y a des DAC qui coûtent 30 ou 40 dollars une fortune dans le monde du Raspberry Pi, euh, il y avait des, donc du bruit de fond, des crachotements, Enfin, c'était pourri. On dit bon, on n'a qu'à en acheter une autre, puisque c'est que 10 dollars une carte son, si on en acheter 3, ça fait 3 fois 10, 30 dollars, ça reste euh, raisonnable. Donc on achète une autre carte son, euh, qui elle n'a pas de bruit de fond dégueulasse, on, la, on crée une carte son virtuelle avec euh, la, les deux bonnes cartes son USB, et ça marche Nickel. Euh, donc, et là, on est content, on fait wow", on a donc le son à la fois euh, dans le salon et dans la cuisine, euh, avec un seul pi. Et puis, euh, à Révi, à ce moment-là, on s'est arrêté un petit moment, parce qu'on a quand profiter profité un petit peu de ce, de ce résultat, euh, avant de passer à l'étape suivante, et on s'est rendu compte de quelque chose de bizarre, c'est qu'au bout d'un moment, euh, le son commence à crachoter un petit peu, euh, un petit peu comme s'il y avait quelqu'un qui disait comme ça par-dessus la musique, euh, des fois ça arrive au bout de 5 minutes, des fois ça arrive au bout de 5 heures, je vous dis 5, je pourrais vous dire 3 ou 17, hein, c'est pour situer un peu l'ordre de grandeur, mais ça finit toujours par arriver, toujours, toujours, toujours. Alors quand ça arrive, pour faire ce qu'on veut, on peut play, pause, replay, on peut redémarrer pulse audio, redémarrer MoPiDi, débrancher, rebrancher la carte USB, ça ne change rien. La seule solution c'est manifeste... le reboot du Pi. Si on reboot le Raspberry Pi, là, tout marche bien, nickel, jusqu'à la prochaine fois, 5 minutes ou 5 heures après. Alors, qu'est-ce qui se passe On n'en sait rien du tout. Mais euh, bon, on fait un peu de recherche sur Internet. Et là, on découvre que le principal problème du son sur le pi, euh, d'après Internet, euh, c'est l'alimentation. Donc si vous avez des problèmes avec Raspberry Pi, euh, genre le pi qui plante mystérieusement, c'est l'alimentation. Le son qui s'arrête ou le, la sortie vidéo qui, qui commence à déconner, c'est l'alimentation. Euh, si jamais vous avez le son qui fait des trucs bizarres, ah, ça c'est nous. L'alimentation, il faut mettre un petit ordre de ferrite au bout. Ah, il y en a déjà un, dommage. Euh, les périphériques qui sont pas reconnus ou alors qui sont déreconnus, comme si c'était débranchés, l'alimentation je vous dis donc pas de problème, on va mettre une belle alimentation, euh, puissante, euh, sans gluten, euh, sans organismes uniquement modifiés, euh, et bah, en fait ça ne change rien du tout. Avec une... Pourtant on a mis une belle alimentation, il n'y a pas de problème. Alors je me dis, moi je pense que c'est quand même une alimentation, parce que j'ai vu partout sur internet, ils disent tous que c'est l'alimentation. Donc on a acheté un, un petit truc pour mesurer la consommation sur un port USB. Pareil, ça coûte euh, 10$ dollars sur, sur Amazon. Euh, donc euh, on branche ça sur le Pi, et puis on regarde ce qui se passe. Euh, et, puis, ah, et puis, ça se trouve, ah je sais, ça doit être parce que nos cartes sont USB, là, elles consomment trop. Donc euh, on va mesurer combien elles consomment. Et puis, ah oui, effectivement, il y en a une, elle avait l'air de consommer pas mal. Elle consommait, genre, euh, quelque chose comme 30 mA. Euh, ça a l'air, euh, bon, moi, je n'avais pas trop d'idées euh, des ordres de grandeur, donc je me suis dit, ouais, ça doit être beaucoup. Euh, on va acheter une autre carte son, on va faire un comparatif. Bon, et puis là, après, ça a un, petit peu, dé ça a un peu dérapé. Euh, J'ai testé une douzaine de cartes son... <coughs> Euh, donc elle consomme à peu près, vous voyez, il y en a une qui fait 20 mA, c'est pas mal, euh, 30 mA, celle-là elle est super bien, mais 60 mA, mais par contre la qualité audio est vraiment topissime, il n'y a pas de bruit de fond, rien hein, du tout, 10 mA, là c'est carrément une carte 5.1, donc euh, 100 mA, normal, il y a plus de sorties, euh, voilà, bon, c'est... Le problème, c'est que bon, 10 dollars plus 10 dollars plus 10 dollars plus 10 dollars, à la fin, ça fait un, un budget un peu plus important. Mais euh, le résultat, c'est que maintenant, il y a une repo sur GitHub avec euh, tous les résultats des tests. Euh, donc les tests objectifs, du genre euh, combien de milliampères cette carte son consomme euh, quand on joue euh, un, une onde sinusoïdale dessus, et les, textes, et les tests extrêmement subjectifs, qui sont euh, mon, mon degré de, de, de plaisir et d'appréciation du son qui sort de cette interface USB. Alors pour de vrai, euh, les, je passe vite fait les détails, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la sortie de la carte son euh, sur une table euh, de, de mixage qui avait plusieurs étages de gain, j'ai mis tous les étages à fond et j'ai mesuré sur les vu-mètres le, le, le, la, la quantité de bruit de fond qui sortait de la carte son. Et alors quand on fait ça, euh, même si on met une sortie parfaite, on a quand même au moins une petite lumière qui s'allume et on entend un comme ça, c'est le bruit des aliens dans l'espace. Et alors quand on met une carte son pourrie, il y a toutes les barres qui s'allument, et on entend une espèce de bruit immonde que j'essaye pas de faire parce que j'ai pas envie de vous faire tous vous enfuir, mais ça permet quand même de bien mettre une note aux différentes cartes USB. Voilà. Bon, alors le résultat quand même, c'est que même après avoir testé toutes ces cartes son et puis prendre celles qui avaient l'air de le mieux se comporter, eh ben, ça ne marche toujours pas. Euh, j'ai essayé avec les interfaces qui consomment le moins, celles qui consomment le plus. Euh, j'ai vérifié que même dans le pire des cas, j'étais en dessous de 1 ampère, euh, donc normalement il n'y avait pas de problème. Euh, et on finit toujours, au bout de 5 minutes ou 5 heures ou quelque chose entre les deux, par avoir du crachotement immonde dans la musique. Là je me dis, je... moi j'ai lu internet, ils ont dit que c'était l'alimentation, je pense qu'ils ont raison, c'est l'alimentation, on va prendre un hub USB alimenté. Comme ça, c'est plus le Pi qui va envoyer l'énergie le, dans les cartes-son, c'est le Hub USB. Il y a une bonne idée, on va commander un Hub USB 7 ports sur Amazon, ça coûte 25 dollars, c'est à peu près le prix d'un Raspberry Pi. Euh, et puis, on va voir ce qui se passe. Alors, les résultats sont euh, intéressants. D'abord, le son finit toujours par saturer, ce qui est quand même assez énervant. Et ensuite, si jamais on branche les cartes son sur les mauvais ports, le Raspberry Pi crache instantanément. Tout de suite, blam Comme ça, il ping plus, on n'a plus accès dans le clavier. Vous savez, le, le, le test, genre j'essaie de voir si NumLock marche encore. Non, il y a tout qui est complètement dans les choux. Je me suis dit bon, ça doit être le hub qui est maudit, euh, je vais brancher le hub sur une autre machine euh, sur, qui est sur un Linux normal. Non, il n'y a aucun problème, tout marche bien bizarre. Euh, j'ai oublié de mentionner, mais j'ai aussi essayé avec d'autres Raspberry Pi, parce que je me suis dit « ça se trouve, c'est mon Raspberry Pi qui est, qui est un petit peu marabouté donc euh, j'ai acheté d'autres Raspberry Pi, ça coûte un Raspberry Pi à chaque fois, euh, et bah, ça ne change rien. J'ai aussi essayé d'autres SD cards parce qu'on ne sait jamais, des fois, que ce soit la SD card qui soit hantée. Euh, arrivé à ce stade-là, j'avais deux solutions, euh, ou bien je décidais que finalement, euh, faire du son sur des Raspberry Pi, c'était vraiment un, un but euh, idiot, et euh, que je devais mieux partir euh, élever des chèvres sur le plateau du Larzac, ou bien ouvrir une issue sur Github, pour rappeler les experts. Donc, euh, vous devinerez ce que j'ai fait, comme j'aime pas les chèvres, euh, j'ai ouvert une issue Github, et j'ouvre une issue Github où je raconte ma vie, tous mes tests, et où je pleure, etc. Et en me disant, bon allez, peut-être que dans six mois, il y a quelqu'un qui va dire, euh, Bon, euh, personne d'autre a ce problème, donc euh, on va dire qu'on va fermer les choux. Et ben, moins de 24 heures après, il y a quelqu'un dont je ne connais pas le, le nom entier, euh, mais euh, P33M sur GitHub, si tu vois ce talk un jour, merci, euh, qui apparemment bosse chez Raspberry Pi en plus, qui vous dit « Ah ben c'est parfaitement normal, c'est parce que vous utilisez un hub single TT ». Enfin, je ne fais pas quoi. <rire> oui, bah, c'est parce que le pilote euh, USB sur le Pi, dwc -OTG, fait une estimation de la bande passante USB un peu trop optimiste. Et c'est vrai que quand on fait une estimation un petit peu trop optimiste de la bande passante sur un Raspberry Pi, bah, ça crache tout. Si vous ne le saviez pas, euh, je vous l'apprends. Bon, il a admis quand même, euh, il ou elle, je ne sais pas, que ça ne devrait pas cracher le pi, quand même. Et euh, du coup, on a, on a creusé un peu. Alors déjà, moi, je suis parti euh, m'instruire. C'est quoi cette histoire de single TT et multi TT Alors le TT, c'est le, le Transaction Translator. C'est ce qui permet, en fait, à, quand on a un port USB 2, de parler avec un port USB 1, parce qu'ils ne vont pas du tout à la même vitesse, euh, donc euh, du coup, pour adapter, euh, plutôt que de tout passer en USB 1, parce qu'il y a quand même plein de périphériques USB 1, genre un clavier ou une souris, pour éviter que quand je bouge ma souris comme ça, euh, mon bus USB passe en USB 1 et que du coup euh, mon disque dur USB externe se met à ralentir euh, tel la sous-préfète, euh, bah, à la place, euh, l'idée c'est qu'on parle tout le temps en USB 2 avec le hub, et après c'est le hub qui se débrouille pour euh, ralentir euh, en USB 1. Et donc y a le truc qui, qui adapte, c'est le fameux euh, Transaction Translator, le TT, et donc, il y a certains hubs qui ont un TT euh, par port, donc là, euh, très bien. Et puis, il y a certains hubs où, pour que ça coûte quelques microcentimes de moins, il y a un TT global euh, qui, qui juste passe d'un port à l'autre quand il y a besoin. Et bien évidemment, le hub que j'avais acheté, il euh, y avait un TT global, parce que sinon, ça serait trop, ça serait trop simple. Alors maintenant, si on regarde bien, pourquoi est-ce que sur certains ports, ça crache Et pourquoi sur d'autres ports du même hub, ça ne crache pas ben, En fait, c'est parce que 7, c'est pas vraiment euh, un contron. Bon, à part pour les 7 péchés capitaux ou un truc comme ça. Mais sinon, quand c'est un nombre de ports quelque part, euh, quand il y en a 7, vous pouvez dire, euh, je crois que... Euh, non, il n'y a, a pas un 8e port caché quelque part, là. Et oui, là, ce qui se passe, en fait, c'est que mon hub 7 ports, ce n'est pas un hub 7 ports, ce n'est pas un hub 8 ports, c'est 2 euh, hubs 4 ports en cascade. Donc, 4 ports, ensuite, j'ai à nouveau euh, 4 ports, mais du coup, ça bouffe un des ports, donc c'est pour ça que j'ai 7 ports. Et donc, si je branche bien les cartes-sons sur les deux sous-hubs différents, chaque carte-son a un TT pour elle et tout va bien. Par contre, si jamais je mets les cartes -son sur le même sous-hub, bam Donc, euh, à ce moment-là, bah, le, le, le, le driver euh, du Pi euh, estime la bande passante disponible, hein, avec les résultats qu'on sait, euh, le mur. Alors, euh, du coup, je me dis, bah ok, pas de problème, c'est pas grave, j'ai qu'à brancher mes cartes son une, sur euh, chaque sous-hub, comme ça, chaque carte-son a son Transaction Translator, et euh, le problème sera réglé. Eh ben non, ça sature toujours, parce que c'était pas l'alimentation. Internet, il avait tort. Ça arrive jamais d'habitude, je comprends pas. Alors on a essayé de trouver un, un workaround alors, alors on va être honnête, hein, en fait j'ai pas cherché un workaround parce que quand on arrive à ce niveau-là de vaudou, de toute façon on sait qu'on va pas trouver. C'est un petit peu comme si je cherchais du pétrole, euh, je sais pas là-dessous, là je pense, il euh, y a peu de chances que ça marche donc à la place je me suis dit je vais essayer au moins de, de faire avancer la science euh, je vais essayer de trouver pourquoi est-ce que euh, ça crache et je vais essayer donc de donner euh, à, à cette espèce de super-héros qui est apparu comme ça sur GitHub le, le cas minimal pour reproduire le problème. Parce que quand vous dites à un hein, carnet Coeur, euh, ou une carnet laqueuse, alors euh, c'est facile, pour résoudre le problème, il faut installer Mopidy avec les 52 plugins, euh, comme j'ai fait à la maison, tu vas voir, c'est top. Euh, non, ça, en général, c'est bon, gentil, mais euh, ton bug, tu vas te le garder. Donc je voulais un, un exemple euh, tout petit, tout simple, pour faire cracher le Pi, mais genre euh, en une demi-seconde. Et donc j'ai essayé d'utiliser euh, Play, qui est un truc qui est dans le package Sox et qui permet de générer des tonalités genre euh, Bip, comme ça. Euh, donc je, je mets euh, deux Play en même temps sur deux interfaces audio, et puis là, ça marche. Alors c'est un peu énervant, C'est-à-dire euh, au lieu de cracher tout de suite, ça, ça, ça marche. Euh, c'est bizarre, bizarre. Je finis par me rendre compte que par défaut, Play il est en 48 kHz, alors que bah, toute ma chaîne Mopidi, Pulse, etc, elle était en 44,1, euh, qui est le, la vitesse par défaut pour les CD et tout, et donc qui est souvent la vitesse par défaut sur les cartes-son. Elle euh, me dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets Play en 44 kHz Eh bien, ça plante instantanément. Donc euh, c'est une question de 44 kHz contre 48 kHz. Je ne sais pas pourquoi, mais essayons, reconfigurons euh, donc Mopidi et compagnie en 48 kHz, et là, ça marche, ça crache plus. Pourquoi J'en sais foutrement rien, mais euh, au moins ça me permet d'expliquer euh, sur le bug GitHub, là voilà, euh, tu veux reproduire le bug, c'est facile, hein, tu prends un Pi, tu, tu mets un Hub, tu mets donc euh, les deux cartes sont dessus, tu lances ces deux commandes et je crâille, ça explose tout de suite. Alors plus tard, on a appris qu'en utilisant un analyseur de bus, il se passait des choses bizarres, voire malheureuses, et que blablabla. Bla bla bla bla bla bla. euh, alors, en résumé, en fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'on est en 44 kHz, euh, on peut envoyer les, les petits bouts de son euh, par, par, en, par micro paquet euh, un à la fois, alors que quand on est en 48 kHz, et ben les, on, on, va être, on va envoyer deux micro-paquets à chaque fois, et du coup, ça n'utilise pas le même chemin de code dans le driver. Il y a un cas, quand il n'y a qu'un paquet, il fait un cas particulier, quand il y a plusieurs paquets, il faut qu'ils pipeline ou je sais pas quoi donc c'est un autre bout de code et voilà pourquoi votre fille est muette. Alors au final le bug a été corrigé, on n'a pas vérifié on est resté en 48 kHz parce que ça allait bien mais au moins on a l'immense fierté d'avoir euh, amélioré un petit peu la qualité euh, du driver euh, euh, USB sur les Raspberry Pi c'est quand même plutôt chouette Bon, donc euh, heureux dénouement. Finalement, il n'y a pas besoin de hub, il n'y a pas besoin d'aligne, il n'y a pas besoin de toutes ces conneries. Euh, on, on peut mettre nos plusieurs cartes USB audio euh, tant qu'on n'utilise pas la carte intégrée du Pi. Hein, Celle-là, euh, on la met de côté. Mais donc, avec nos cartes USB, tout va bien. C'est stable dans le temps, il n'y a pas de distorsion, c'est top. Bon, alors. Quand même, euh, dans multi-room, il y a multi, donc euh, on aimerait bien avoir plusieurs pièces, pas juste euh, un Raspberry Pi et puis un câble audio euh, de 20 mètres pour aller jusqu'à la cuisine. Et donc on décide de se pencher euh, sur les enceintes Bluetooth. Euh, donc on a gagné, euh, au, à force d'aller dans des conférences, euh, etc., on a gagné deux enceintes Bluetooth comme celle-ci, euh, parce qu'on est radin, donc on ne les aurait pas achetées, ça c'est au moins pff, 7 ou 8 Raspberry Pi, quoi. Donc euh, on a décidé d'essayer d'utiliser ça. Donc, euh, on va essayer avec une enceinte Bluetooth euh, simultanément avec euh, une, une de nos cartes son USB audio. Alors le Bluetooth, il euh, y a plusieurs formats audio. Il y a le truc pour les téléphones qu'utilise euh, quand, quand vous avez, vous savez, un micro casque ou un. Donc ça utilise un format un petit peu compressé, mais pas trop compliqué, parce que quand vous avez une petite oreillette Bluetooth qui doit consommer euh, je ne sais pas combien de millimicrowatts, euh, on ne peut pas vraiment faire tourner un algorithme trop balèze dessus. Euh, donc c'est du simple. Et puis on n'a pas besoin d'avoir une qualité euh, phénoménale. Donc il y a une série d'algos pour ça. Et ensuite, par contre, quand on veut un beau casque audio ou des enceintes Bluetooth, etc., là on veut de la qualité... Euh Orchestral. Donc à ce moment-là, il y a un algorithme qui s'appelle A2DP, et qui est un peu plus costaud, euh, mais qui est aussi un algorithme qui fait un peu plus de, de look-ahead, qui, qui a besoin de, de regarder le son euh, sur une période de temps un peu plus longue, et qui introduit donc de la latence. C'est-à-dire qu'entre le moment où notre, notre source sonore, le Raspberry Pi, envoie le son, et le moment où le son sort de l'enceinte, euh, il se passe quelques dixièmes de seconde quand même. Et encore une fois, quelques dixièmes de seconde, si vous écoutez juste de la musique sur l'enceinte Bluetooth, vous ne vous rendez pas compte du tout. Euh, par contre, quand vous essayez d'avoir plusieurs sources en même temps, encore une fois, euh, la musique électronique se met à faire... Tss, tss, tss, et ça ne va pas du tout. Euh, donc, euh, bien on, va, on va essayer d'estimer de, la latence, de compenser. Non, ça ne marche pas, parce qu'il doit aussi y avoir des buffers, a priori. Et donc, ça finit un peu par se décaler. Alors, quand on fait play-pause, ça aide un petit peu. Il euh, y a de certaines enceintes où, si on change le profil de l'enceinte, ça ne veut pas dire la tourner comme ça, hein, mais ça dans les, dans les options, on change le, le fameux codec, apparemment, ça reset quelque chose et ça resynchronise mais c'est pas gérable et puis de toute façon dans notre expérience je sais pas vous mais dès qu'on s'éloigne de plus de quelques mètres de l'enceinte bluetooth euh, le son commence à complètement partir en cacahuète donc euh, bon ça euh, bof en théorie, la norme Bluetooth permettrait de communiquer avec sept appareils. En pratique, euh, dans la pile BlueZ version 4, donc sous Linux, on pouvait effectivement se connecter à plusieurs appareils à la fois. Et puis dans BlueZ version 5, ils ont fait deux choses. La première, c'est que maintenant, on est obligé de passer par Pulse Audio. Euh, et la deuxième, c'est que c'est un seul appareil à la fois. On a essayé de trouver pourquoi. Euh, on n'a pas, pas compris. Je pense que c'est lié à Pulse Audio, c'est de leur faute. Euh, bon, plus sérieusement, là, j'ai mis un URL si jamais il y a des gens qui qu'on a envie de creuser un peu plus le phénomène. Mais de toute façon, Bluetooth, on ne peut pas estimer la latence, donc on ne pourra pas avoir des sources synchronisées, donc on oublie. Alors dans Pulse Audio, il euh, y a un système de tunnel euh, qui permet non pas de s'échapper de prison, mais de connecter plusieurs appareils ensemble et de faire apparaître les interfaces audio d'une un, machine sur l'autre machine donc euh, ça, Pulse Audio en fait, se comporte comme un serveur euh, en général on s'y connecte via une socket locale mais on peut aussi s'y connecter via une socket TCP IP sur le réseau euh, un petit peu comme le, le, le protocole d'affichage X11, Bon, sauf que dans X11 ça marche alors que dans Pulse Audio avec ce qu'on a essayé c'est pas vraiment ça. Donc Pulse Audio a un système assez sophistiqué pour estimer la latence de chaque sync, de chaque sortisson, et euh, donc qui permettent de, de, de contrebalancer la latence introduite par le réseau. En pratique, si vous avez une connexion filaire, donc des, des fils de bout en bout, ça marche à peu près. Euh, ce qui n'est pas tellement surprenant parce qu'en en fait, euh, si jamais on plonge un peu dans l'aspect et tout, on voit que sur une carte son USB, la latence va être de l'ordre d'une milliseconde. Parce qu'en en fait, euh, si j'ai bien compris, on va envoyer euh, des petits bouts de son toutes les millisecondes. Donc de toute façon, même si on les envoie vraiment euh, aussi rapidement qu'on veut, il y aura toujours une petite milliseconde de, de décalage entre le moment où on met les octets euh, sur le bus USB et puis le moment où ça va, où ça va arriver de l'autre côté et être transformé en en compression et décompression de l'espace euh, qui fait du son dans les oreilles. Euh, donc euh, en USB on a une milliseconde, si vous faites un ping sur un réseau local en fast ethernet, euh, vous êtes habitué à avoir des trucs en dessous d'une milliseconde, donc c'est pas vraiment étonnant que Pulse Audio arrive à en sortir puisque de toute façon le réseau ajoute moins de latence que notre interface USB. Par contre, si on essaye avec du Wi-Fi, alors là ça se vautre complètement, euh, c'est un petit peu synchronisé, puis ça s'arrête, puis ça repart. Alors pourquoi Parce que le, le Wi-Fi, même si ça marche bien, quand on stream une vidéo à 30 mégabits sur YouTube, des fois ça, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire passer un, un flux audio à quoi à Un pauvre mégabit euh, bah Parce qu'il y, y a une gigue très élevée. Alors la gigue, ce n'est pas une danse locale, c'est juste la variation de la latence. C'est-à-dire quand on fait un ping, bon, ça peut faire une milliseconde ou ça peut faire 30 millisecondes. Euh, la gigue, en fait, c'est quand ça passe de 5 à 80 à 3 à 17 millisecondes sans arrêt et du coup ça complique les choses. Euh, on peut très bien avoir une, une latence de 80 millisecondes euh, mais avec une gigue nulle donc c'est tout le temps 80 millisecondes donc quand, quand c'est le cas on a juste à régler un petit peu de délai sur le son et hop, tout est synchronisé et tout va bien. Donc euh, de, du, le côté compensation de latence, pas terrible. Autre chose très sophistiquée dans Pulse Studio mais qui ne marche pas du tout, quand on a plusieurs sorties, ces sorties vont avoir des horloges très légèrement différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on, quand on dit euh, « je fais du euh, 48 kHz », ça veut dire que je vais avoir euh, 48 000 échantillons par seconde, donc euh, 48 000 euh, petits points par seconde indiquant euh, la, la, le niveau de vibration de, de, de la membrane de mon haut-parleur. Euh, mais bon, c'est 48 000, il euh, y a un peu plus, je laisse. Donc, quand on a une, une carte euh, très sophistiquée avec plein de sorties, il y a, un, y a un, un quartz qui va contrôler tout ça, et on est sûr que toutes les sorties sont euh, à, la, à la même cadence. Par contre, quand on a plusieurs cartes USB, ou pas USB d'ailleurs, bon, il y en a peut-être une qui est à 48 000, hein, puis l'autre, elle est à 48 000 2, ou un truc comme ça. Alors, sur, un, sur une courte distance, ou plutôt sur une courte période, on s'en fiche, mais dans le temps, ça finit par introduire un décalage. Alors, développeurs de Pulse Audio, ils ont fait « t'inquiète » on s'occupe de tout, on va estimer la vraie vitesse d'échantillonnage de, de, de, de, de la carte son, et on va faire un peu de resampling, c'est-à-dire qu'on va voir si jamais il y a une, une carte son qui a l'air de consommer euh, les échantillons un peu plus vite, ou un peu plus lentement, on va en ajouter ou en enlever un peu. Bon, alors, pareil, euh, ça ne marche pas du tout, <rire> donc c'est dommage. Euh, alors, a priori, euh, c'est peut-être parce que euh, le pi ne serait pas assez puissant, parce qu'on a vu dans toutes les docs, euh, ouais, alors, sur le pi, il faut changer euh, le resampling algorithm, il faut mettre speaks, machin, et tout. Je trouve ça douteux, d'une part parce que l'utilisation CPU sur le Pi était pas très élevée pendant qu'on faisait ces tests, même en regardant euh, corps par corps, parce que des fois on se dit Ah, ben non, ça consomme 25% de CPU, c'est facile. Ouais mais c'est un quad corps, donc 25% CPU c'est qu'il y en a un qui est au taquet. Là non, on n'avait aucun corps qui était au taquet. Euh, on a essayé de changer l'algorithme de rééchantillonnage en mettant des algorithmes qui sont censés être immondes au niveau qualité sonore, mais euh, pas consommer de CPU, et ça n'a rien changé du tout. Bon, donc on oublie les tunnels, et il euh, y a un autre mécanisme dans Pulse Audio qui permet d'attaquer euh, comme ça, en, en, de diffuser, euh, qui est le RTP. Alors le RTP, c'est un truc qui est utilisé entre autres en téléphonie, euh, les, les flux RTP, quand on fait de la voix sur IP en SIP, euh, le, le flux passe euh, dans du RTP. C'est aussi utilisé des fois pour euh, streamer certains contenus sur Internet. Euh, donc il y, y a RTP qui est vraiment le flux lui-même et puis à côté il y a des protocoles autour euh, qui permettent de décrire alors ça c'est un flux dans tel, que, tel format tel encodage etc, etc. l'intérêt du RTP c'est que c'est basé sur UDP ce qui veut dire qu'on peut l'envoyer en multicast ou en broadcast sur un réseau alors le multicast, qu'est-ce que c'est si vous n'êtes pas euh, expert en réseau Le multicast c'est ce qu'on a de, le, le plus proche en fait d'envoi de, en onde radio sur un réseau local. Euh, donc quand on a un réseau filaire, euh, quand j'envoie un paquet multicast ou broadcast, en gros et, donc, ça va arriver sur un switch ou un hub qui va le répéter partout et à chaque fois que ça arrive à nouveau sur un, sur un switch ou un, ou un hub, enfin, on répète partout à chaque fois. Alors en premier abord on peut se dire oh là là, ça va envoyer plein de trafic partout. En fait non ça va. Ça veut dire que si jamais j'émets mon flux audio à 1,5 mégabits par seconde, donc le, le taux pour du, du CD audio. Au pire, j'aurai 1,5 mégabits par seconde qui va arriver sur chaque port de mon réseau. Alors si j'ai un gros réseau et que je fais la somme, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mégabits, mais on s'en fout parce qu'en en fait, chaque port, euh, il va être un port 100 mégas, giga voire plus, donc euh, je consomme 1 ou 2% de ça, donc c'est pas très grave. Surtout quand c'est un réseau à la maison, là on s'en fout complètement. Même si j'ai un appareil à 10 mégabits dans un coin, une centrale domotique ou je sais pas quoi, euh, bon, bah, là j'utilise 15% de, de, de la capacité euh, de, du, du port réseau, mais c'est pas un gros problème problème. Euh, voilà. Maintenant, si je fais du multicast sur un réseau Wi-Fi, alors en première approche, on peut se dire, ah, mais c'est génial parce qu'en fait, euh, en Wi-Fi, c'est déjà une onde. Donc euh, il suffit que j'envoie mon paquet sur les ondes, tout le monde le reçoit et c'est terminé. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, la naïveté des jeunes. Donc euh, en fait, quand on fait du multicast ou du broadcast sur un réseau Wi-Fi, on envoie le paquet, le paquet est reçu par le point d'accès qui va réémettre ce paquet. Ouais, parce que, par exemple, euh, mettons que le, le projecteur dans la salle, là, ce soit le point d'accès Wi-Fi, euh, moi, peut-être que mes paquets ne sont pas assez forts pour aller à la personne qui est tout à fait à la diagonale opposée là-bas. Donc moi, j'envoie un paquet au point d'accès et le point d'accès réémet à tout le monde pour que tout le monde reçoive va dire bah ouais bon ok ça fait un paquet de plus mais c'est pas très grave sauf que vous savez en Wi-Fi euh, la vitesse peut changer beaucoup en fonction des protocoles qui sont supportés par la carte Wi-Fi en fonction de la puissance avec laquelle vous émettez en fonction de si vous êtes prêt ou loin euh, donc ça veut dire en fait que le point d'accès quand il va réémettre le paquet il va le réémettre de manière à ce que tout le monde le reçoive euh, pour faire un, un parallèle, euh, imaginez qu'on fait une grosse assemblée, là on va refaire le monde, et euh, on ne parle pas tous à la même vitesse, euh, et donc quand quelqu'un parle, il y a quelqu'un au milieu qui répète, qui fait le micro du peuple, simplement si quelqu'un est un peu lent et qu'on a besoin de parler lentement, pas parce qu'il est stupide, mais parce que par exemple c'est un étranger et il faut, faut articuler lentement, et bien la personne au milieu va devoir répéter lentement à la vitesse telle que tout le monde pourra comprendre de quoi on parle. Euh, ce qui n'est pas très grave quand le paquet broadcast ou multicast, c'est juste un petit paquet ARP ou un truc comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont petits, tout va bien. Mais quand on envoie du flux audio, et que donc c'est des gros paquets, et qu'il y en a beaucoup, et qu'on les envoie euh, non pas à 900 Mbps parce qu'on fait du Wi-Fi 802.11.xyz, mais qu'on les envoie à 2 Mbps parce qu'au fond de la maison, il y a un vieux téléphone ou une tablette pourrie euh, qui, est, qui a mis son Wi-Fi en mode basse consommation, donc du coup... Euh, le point d'accès, il a noté hein, qu'il y a quelqu'un au fond de la pièce, là-bas, il faut lui parler en 2 mégabits. Donc du coup, chaque paquet de broadcast, 2 mégabits pour tout le monde, on prend son temps. Et du coup, notre flux audio, il va complètement effondrer notre réseau Wi-Fi. Parce que s'il y a un truc en 2 mégabits et qu'on envoie un flux à 1,5 mégabits, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser 75% de la bande passante. Et euh, ça, c'est la bande passante qu'on partage pour tout le réseau Wi-Fi. Non seulement tout le réseau Wi-Fi, mais en fait tous les réseaux Wi-Fi qui sont sur le même canal. Donc c'est une, une catastrophe. Il ne faut même pas essayer de penser à, à faire ça, c'est une, une hérésie. Alors qu'est-ce qu'on fait euh, bon, On pourrait tirer des câbles Ethernet vers tous les Raspberry Pi. On n'utilise pas le Wi-Fi. Voilà. Bon, c'est un peu fâcheux quand même parce qu'on était locataire, donc on n'avait pas envie de faire des trous partout. Euh, utiliser des adaptateurs CPL, courant porteur en ligne. Euh, donc vous savez, c'est les petites prises qui permettent d'étendre un réseau Ethernet via le courant électrique. C'est bien mais ça coûte un peu cher, c'est-à-dire que chaque adapteur va coûter à peu près 2 Raspberry Pi. Donc euh, on triple un peu le coût de la solution. Après, on se dit, oh, allez, on va tirer des fils, des, des, des, des câbles réseau, mais on va faire passer le courant électrique dessus, Power of Ethernet, et tout, ça, ça va être classe. Alors, quand même, ça coûte quand même assez cher, euh, parce que la, la norme Power of Ethernet, ça utilise un truc genre du 40V, les Raspberry Pi, c'est du 5V, donc il euh, faut rajouter un peu d'électronique pour adapter tout ça, ou alors euh, enfin, on, peut, on peut aussi essayer jusqu'à ce qu'on trouve sur un Pi qui prend du 40V sans, sans, sans fondre, mais pareil. Euh, et puis on a trouvé des gens qui parlaient d'encapsuler le multicast dans l'unicast. On a essayé de savoir ce qu'ils prenaient, on n'a pas réussi à trouver. Alors non, je, je plaisante, mais effectivement, a priori, euh, la solution c'est ça. Euh, parce qu'on veut envoyer le flux à plein d'endroits en même temps, on ne veut pas avoir le problème du Wi-Fi, etc. etc. donc il faut faire ce genre d'horreur. Mais là on a dit non, non, non... Euh, oh. Ça suffit, hein. Euh, y a, donc, il y a plein de mécanismes qui sont prometteurs pour avoir de l'audio en simultané sur plusieurs Raspberry Pi. Il y a même des gens sur le grand Internet qui disent qu'ils ont réussi à le faire, en général avec des, des mécanismes filaires, donc euh, une piste qu'on a décidé de mettre de côté parce qu'encore une fois, on ne voulait pas tirer des fils partout. Euh, mais il n'y a aucun, euh, donc, aucun de ces mécanismes euh, qui est euh, adapté à un réseau très aléatoire comme le Wi-Fi. Et alors, quand tu as pulse audio, donc, pareil, y a des, dedans, il y a des trucs, mais c'est... Euh, de la technologie spatiale, euh, mais en pratique, ça ne marche pas. Parce qu'à chaque fois, ça fait des, des suppositions complètement irréalistes. Ça suppose que le, la gigue n'est pas trop élevée. Euh, ça suppose que les drivers sont parfaits. <rire> Excusez-moi, c'est nerveux. Euh, quand vous regardez vos logs de pulse audio, vous allez voir des messages du genre euh, « euh, La carte de réseau, là, euh, je lui ai envoyé euh, 30 000 octets, euh, elle m'a dit qu'elle avait eu que 28 898. » Alors, euh, je boude et, et j'arrête. Non, ce n'est pas comme ça qu'on écrit du code. Hein. Quand y a, il faut, quand on, quand y a un truc qui ne marche pas, et ben, ou bien on réessaye les 1002 octets qui ne sont pas passés, ou bien on ignore, on passe à la suite, mais euh, on ne tire pas une croix sur le truc en jetant à la poubelle le bébé avec l'eau du bain. Euh, donc, euh, malheureusement, euh, pour l'instant, notre système n'utilise qu'un seul Raspberry Pi et des fils très longs. C'est quand même un petit peu la loose. Mais ça marche quand même. Alors, passons un petit peu à l'UX. Euh, donc on voulait euh, vous rappeler la télécommande qui permet de directement changer la musique et tout. Euh, donc euh, première chose, comment je fais pour changer la musique Donc on veut un truc qui permet depuis son PC, ou depuis un mobile, ou depuis une tablette, parce que ça fait classe d'avoir une tablette sur la table Ikea, là, en disant « Ah, tu veux changer la musique Tiens, voici la tablette. Euh, » voilà. euh, Donc euh, y a, la plupart des frontaux web dans Mopidi euh, se dégradent très bien en mobile. Donc euh, le, le, le truc qui ressemble à ça... Euh, sur un écran, euh, ça devient ça sur un mobile. Et oui, il y en a même plusieurs des interfaces, donc euh, en fonction du style qu'on veut, euh, on a un peu l'embarras du choix. Il euh, y a aussi des clients MPD, puisque au départ Mopidi, c'est un serveur MPD, et donc on peut faire tourner des clients MPD. Alors notre expérience de ce côté-là n'a pas été très convaincante, donc je n'ai pas mis de screenshot. Euh, mais en pratique, on se connecte juste sur l'adresse IP du PI, port 6680, et puis on, voilà, c'est parti. Si vous regardez en haut, vous verrez que c'est port 6680, euh, etc. Euh, donc le protocole MPD, bah ouais, c'est fait quand on a des, des imposantes bibliothèques de sauvegarde de tous ces CD en local sur sa machine, ce qui n'est pas notre cas. Euh, non pas qu'on soit des gens honnêtes, mais c'est juste que le streaming, c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir des CD ou les ou etc. Et donc du coup, quand on essaye d'adapter ce, cette philosophie qui est que j'ai des MP3 avec des auteurs et puis des artistes et des gens à des trucs de streaming qui sont très axés sur la discovery, euh, là, donc des découvertes automatiques du genre « Ah, tu as bien aimé tel et tel artiste, donc tu vas sûrement avoir une envie irrésistible d'écouter tel truc que je te suggère euh, », ben, ces, ces trucs-là, en fait, ça se mappe pas très bien euh, sur MPD. Bon, Mais c'est quand même euh, utilisable. Ensuite, comment je règle le volume alors, euh, comme on a tous un PC sous Linux, parce qu'on est des gens sérieux, faites pas attention à ce Mac. Hein, pas... euh, donc, de, quand on a un PC, on peut lancer « Pas Control, qui est l'espèce de table de mixage dégueulasse là, euh, qui ressemble à ça. Non, pardon, c'est pas celle-là. Euh, et donc, euh, on peut régler le son de nos différentes pièces sans aucun problème. Euh, mais comme on voulait quand même quelque chose qui marche aussi sur téléphone ou sur les gens qui ont un Mac euh, ou un Windows, on a cherché ce qu'on pouvait faire, alors on a trouvé des applications sur Android, il y a un truc qui s'appelait Reverb, qui apparemment n'existe même plus, je voulais mettre un screenshot là, et j'ai pas réussi à le, à le trouver quand j'ai fait les slides, euh, ça marchait pas très bien de toute façon, et on a trouvé un truc qui s'appelle Control. c'est une application PHP, qui est pas jolie, je parle pas du code là, je parle plutôt de l'interface, mais c'est fonctionnel, ça ressemble à ça, donc on voit les, les, différents, les différents flux, et alors en pratique, euh, Celui-là, playback stream, euh, c'est notre master, et on peut... Alors là, là c'est pas, pas un très bon screenshot, je suis désolé. Euh, normalement, au lieu de Cable Creation machin, euh, on, on voit les noms des pièces, c'est quand même vachement mieux. Du coup, on peut régler le volume de chaque pièce indépendamment, et on peut euh, faire un petit drag-and-drop pour dire euh, telle musique, je veux qu'elle aille vers telle pièce, etc. C'est chouette. Et sur un mobile, ça donne ça, euh, donc ça se resize euh, très bien. Alors le problème, euh, c'est que déjà là, on se retrouve avec deux télécommandes, et en pratique, euh, ça donne ça, quand il y a des gens qui viennent à la maison, on dit « Ah, tu veux changer la musique Eh bien, c'est facile, tu vas sur phonos.local euh, Ah oui, alors si tu as un téléphone, les téléphones ne supportent pas euh, point .local, donc euh, en fait, il faut que tu mettes l'adresse IP sur On a aussi un système dans la chambre d'amis bien sûr, mais bon, tu remplaces le .17 par .25. Bon, c'est facile, non C'est user-friendly. Donc on a fait une méta-télécommande. Au départ, c'est juste une, une bête page web statique avec des liens vers toutes ces adresses et ces ports. Comme ça, on a juste besoin de retenir une adresse. Et plutôt que de retenir une adresse, parce que pareil, hein, quand on dit aux gens tu vas dans 10.0.0.10, .10", en fait on a acheté un nom de domaine, euh, larb.re, ça donne l'arbre, et du coup il y a juste à aller sur larb.re et boum ça marche. Alors ça marche quand vous êtes sur notre réseau local, hein, parce que si vous êtes ici et que vous allez sur larb.re, ça va vous rediriger vers 10.0.0.10, .10, et donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous ne verrez pas notre truc. Euh, mais du coup, à la maison, on a juste à aller sur cette adresse, et boum, on a la, une belle télécommande qui ressemble à ça. Et donc là, on peut choisir, je veux ou bien le MPD ou bien le volume pour le living room ou le bureau. Euh, et si vous avez d'autres périphériques qui supportent la discovery euh, « Avahi, bonjour », genre des imprimantes et tout, et ben, elles apparaissent là aussi parce que c'est grand. On a écrit un truc qui s'appelle « Au revoir ». Euh, non, ce n'est pas, pas la fin du talk, même s'il me reste qu'une minute. Au revoir, donc c'est un petit serveur web en Python. Euh, c'est un jeu de mots foireux sur Bonjour, qui est le nom qu'Apple a donné à leur version du, de ce protocole de Discovery. Donc c'est un petit serveur web qui va explorer tous les, tous les périphériques et euh, recouvre Bonjour qui est sur votre réseau et qui va donc afficher une belle liste dynamique comme celle-là. Voilà, alors avec tout ça, euh, Je n'ai pas parlé de comment on fait pour envoyer le son sur un récepteur AirPlay, parce que la latence était horrible, donc pour faire du, du simultané, ça ne va pas du tout. Recevoir le son en Bluetooth, ça marche. Ça, euh, donc ça, ça fait que quand on est avec notre téléphone, euh, et qu'on fait explorer en Bluetooth, on voit le Raspberry Pi, et on peut envoyer le son dessus. Il faut juste bricoler un peu l'appairage euh, Ensuite, Malgré tout, même si au final, euh, on n'est pas extrêmement fier du résultat, on a quand même corrigé quelques bugs au passage euh, dans Etcher, qui est un truc pour euh, mettre des images sur les SD cards. On a amélioré les, les bindings euh, Pulse Audio pour Go. Euh, on a expérimenté avec le Odroid C2, qui est un clone de Raspberry Pi, qui coûte quasiment deux fois plus cher. C'est ruineux, euh, mais qui est beaucoup plus puissant. Euh, et au final, en fait, on n'a pas vraiment pu essayer pour de vrai parce qu'il est, est aussi 64 bits et il se trouve que la lib Spotify qui est indispensable pour se connecter à Spotify, elle est dispo que en 32 bits et on était trop feignants pour euh, essayer de faire marcher l'odroid en 32 bits. Mais sinon, c'est une belle machine. Hein. Euh, voilà, donc le multi-room n'est pas encore parfait, mais malgré tout ça, euh, là vous avez peut-être l'impression qu'on a fait un truc complètement pourri, mais malgré tout, bah, c'est en prod à la maison, on l'utilise tous les jours pour écouter de la musique, euh, et on est, enfin, je vais dire, on n'en est pas hyper fier non plus, mais euh, on trouve que c'est quand même euh, chouette, simple, euh, facile à utiliser. Euh, et si vous voulez expérimenter, il bah, y a un playbook Ansible, euh, donc dans la repo euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, J'aurais dû mettre tous les liens, ce que je vais faire, je vais juste revenir sur le, le QR code avec la repo euh, Ansible, parce que c'est ça le, le truc vraiment utile. Euh, donc, je n'ai délibérément pas montré d'extrait du, du playbook Ansible, parce que honnêtement, euh, ce qui est compliqué, c'est pas de savoir comment je crée un répertoire euh, sur un pi avec Ansible. Ce qui est compliqué, c'est de savoir tous les petits détails du genre euh, où est-ce qu'il faut mettre le lien symbolique pour avoir le truc Gstreamer, streamer euh, comment est-ce que je règle le fichier de config euh, Mopidi, Pulse, etc., pour du 48 kHz, etc., etc. Et tout ça, c'est dans cette repo. Voilà, merci. Je ne sais pas du tout s'il y a du temps pour les questions. Ouais, je crois qu'il y a 5 minutes pour les questions, si vous en avez. Alors, euh, ouais Alors, il faut compter un budget de combien Alors, pour le talk, euh, je pense que... Euh, je peux pas le dire parce que c'est... Je... Euh, sinon, pour de vrai, c'est euh, un pi une carte SD, euh, les cartes, le, le, je, je recommande vraiment de mettre les interfaces USB audio parce que ça ne coûte pas grand chose et la, la qualité est similaire, mais au moins il n'y a pas tous les bugs bizarres de l'interface intégrée du Pi. Donc le Pi maintenant, c'est peut-être 30 balles, une carte SD, euh, plus 10, 40, le, une anime, 50, une, avec la carte USB, 60. Euh, donc après, on rajoute autant de cartes USB qu'on veut. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, bon après euh, le produit concurrent euh, je crois que ça commence à 1999 euros hors taxe pour une enceinte <rire> donc, euh, donc du coup même avec, même avec tout ce qu'on a dépensé pour ce talk on est encore en dessous euh, du, du starter kit euh, le de base, le plus petit euh, pour la solution qu'on essaie de remplacer il euh, y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est les problèmes avec les cartes SD. À un moment donné, je me suis dit hey, « je vais acheter les cartes SD euh, par pack de 10 » parce que de toute façon, j'en utilise tellement avec tous les projets sur l'EPI. Donc j'ai acheté un pack de 10 cartes SD, et eh ben elles étaient toutes pourries. Et, <rire> évidemment, on ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est juste... Euh... Alors j'avais lu des trucs sur internet euh, « Ouais, si jamais vous débranchez votre Raspberry Pi un petit peu comme un sauvage, vous allez finir par euh, éclater le file system. » Wow, ça devrait aller. Et puis j'ai éclaté des file système. Et bizarrement, c'est que les file système de ces cartes SD là. Toutes les autres cartes euh, correctes, de bonne marque et tout, il n'y a aucun problème. Alors que pourtant, j'ai fait des trucs dedans. Euh, genre... Ah non, je n'avais pas envie de faire un APT -tube grade en fait. Il n'y a pas de problème. J'ai jamais rien, rien craché. Par contre, euh, ce lot là, juste parce que je voulais payer 1$ dollar de moins euh, par carte SD, et eh ben, tout est à la poubelle. Il y avait une autre question juste à côté, je crois. Oui, bonne question. Est-ce qu'on voilà. Alors, est -ce qu a est-ce qu'on a étudié la question de plutôt que d'essayer de streamer, euh, de, de juste en fait synchroniser le même flux sur, sur plusieurs pis Alors, euh, pas là-dedans. Euh, en fait, si euh, non, non, non pas, pas, pas plus que ça, parce qu'en fait, on s'est dit que la, comment dire, le, le buffer de décodage serait beaucoup trop variable. Donc en fait, on a, on a un petit peu une espèce de un « catch 22 », je ne sais plus comment on dit en français, mais euh, c'est un peu un problème de vaste communicant. où ou bien je, je vais streamer un, un flux à bas débit, donc je ne vais pas trop charger mon réseau et c'est cool, mais après il faut que je le décode et là il faut des buffers, euh, ou bien je, je décode à un endroit et ensuite je stream partout donc mon, mon flux décodé, mais à ce moment-là il faut plus de bandes passantes et c'est un peu la cata. Euh, mais non on n'a pas essayé ça il y a longtemps j'avais fait un truc un petit peu de ce style là pour une radio en ligne où on voulait juste synchroniser mais alors pas de manière aussi précise on voulait juste synchroniser en gros à quelques secondes près et euh, ça marchait de manière très rigolote à chaque fois qu'on lançait une piste ça rajoutait dans un fichier pour dire euh, à telle heure on a lancé telle piste et du coup, quand on se connecte sur la radio en ligne, il regarde bon, alors là, on est en train de, de jouer telle piste, ça a commencé il y a 57 secondes, donc on va siquer à 57 secondes et on va servir le fichier MP3 ou OGG euh, à partir de la seconde 57. Et ça marchait assez bien euh, pour que des gens puissent écouter les musiques en même temps chacun chez eux, mais pas de la synchro euh, comme ça. Et mine de rien, donc sur de la synchro comme ça, un euh, dixième de seconde, c'est déjà beaucoup trop comme latence. Et pas qu'avec de la musique électronique. Ça s'entend surtout sur de la musique électronique, mais même sur d'autres styles de musique, ça, ça pose problème. D'autres questions Oui Il y a des trucs, en fait, ce que moi j'avais regardé il y a très longtemps, les normes MPEG, il y a des trucs qui encapsulent l'audio dans du MPEG, parce que je sais qu'en MPEG vidéo, tu as l'horloge qui passe avec. Oui. Alors là, là, la question, il bon, y a des trucs dans le MPEG qui permettent en gros d'avoir une espèce de time code et qui permet à, à plusieurs périphériques de synchroniser. Alors effectivement quand on fait du RTP euh, avec Pulse Audio euh, apparemment il va, il va rajouter une information de timestamp et si après on utilise NTP pour synchroniser les machines il euh, y, y a moyen en fait que ça, que ça reste à peu près calé. Euh, on a... En fait, on n'a on pas retenu ça, parce qu'encore une fois, ça implique RTP, et RTP, donc dès qu'il y a du Wi-Fi dans l'équation, c'est un petit peu le drame. Euh, honnêtement, on, on est en train de réfléchir à acheter en ce moment, donc euh, si on le fait, on mettra des, des câbles réseau partout, et puis euh, là, on verra si ça marche pour de vrai ou pas. Quoi. Mais en attendant, en wi on s'est dit, non, pas bonne idée. Autre question Adjugé une fois, deux fois, trois fois, merci